tout le monde c'est windman content de vous voir vidéo sqdc aujourd'hui une vidéo euh, très très fortement suggérée par les abonnés d'instagram on parle ici d'un produit de la marque spinach le gmo cookies on connaît spinach chez windman on a fait on a fait plusieurs vidéos sur plusieurs variétés euh, c'est une marque quand même là, euh, qui nous offrait des produits à 27 dollars ils ont maintenant sorti trois nouvelles variétés à 25,80$. Donc, baisse de prix là, pour leurs trois nouveautés. Ça, je suis un peu surpris. Habituellement, les nouveautés, dans ma taille, c'est toujours un peu plus cher. Euh, et puis là, les trois nouveautés à 25,80$, pourquoi les vieux produits ont pas été à 25,80$? Donc, les vieux produits à 27$, dollars, les nouveaux, on parle ici du « Wedding Cake » que nous allons voir euh, ce mois-ci, au mois de juin, euh, chez Winman. On sait que Winman fait le marathon du mois de juin, ce qui veut dire 30 vidéos en 30 jours. Donc, j'espère que vous allez regarder les 30 vidéos de Winman ce mois-ci. Merci à tous mes Patreons, à tous ceux qui m'encouragent. Donnez un pouce, un commentaire. C'est ça qui m'encourage, parce que Winman ne fait pas d'argent avec YouTube. YouTube n'aime pas le cannabis. Les trois nouveautés de Spinach, le GMO Cookie, le Wedding Cake que nous envoie au mois de juin et le Blue Dream, trois produits à 25,80. On parle ici d'un Indica, un Buzz Indica, c'est le Buzz préféré à Winman. C'est quoi ça le Buzz Indica? C'est un Buzz qui relaxe, un Buzz qui endort, un Buzz qui calme. Euh, tandis qu'un Buzz plutôt sativa, c'est plus énergétique, ça fait plus parler. Euh, et le hybride, c'est un mélange des deux. Souvent, un hybride s'attire plus vers le sativa ou le indica. Euh, c'est rare que c'est vraiment un, un, un, un hybride parfait, hein? un, un, un hybride 50-50, mais ça arrive, ça l'arrive. Et puis vraiment, là, chaque personne base différemment à chacun des cannabis. Donc pour certaines personnes, un hybride pourrait être un peu plus indica et pour d'autres, plus le sativa. Le GMO Cookie, si on garde sur les flics, c'est fabriqué par quoi? C'est fait par du Girl Scout Cookie mélangé avec du Chem Dog. Le Girl Scout Cookie, on connaît ça chez Winman. Il y en a quelques-uns à la SQDC. Et le Chem dog la même chose. On connaît le Chem Dog avec la pochette bleue. L'enveloppe bleue de souvenirs. On avait aimé chez Winman. Si on va. Euh, si vous voulez des actions à la bourse euh, de Spinach. On sait que Spimitch appartient à Peace Natural et Peace Natural, je crois que Chronos Group, C-R-O-N-O-S, Chronos Group, ont investi beaucoup d'argent, euh, dans Peace Natural, mais c'est une compagnie Chronos Group qui ont aussi investi de l'argent dans EXO. C'est plus une compagnie, là, d'investissement qui ont choisi d'investir dans plusieurs compagnies de cannabis. Chronos Group est à 10,82$. Est-ce que c'est un bon prix? J'en ai aucune idée. Par contre, je peux vous dire que c'est 10,82$. Et en 2019, le 1er mars 2019, c'était 29$. 28,95$. Donc 29$, prêche de 30$. Là, c'est 10,82$, près de 10$. Trois fois moins cher. On va ouvrir ça, ben, écoutez, taux de THC, 29, taux de THC, 29.7, 29.7, on peut avoir ça là, quand on regarde sur le taux, le taux de THC possible sur le site de la SQDC. entre 22 et 30, j'ai 29.7, Terpène dominante, limonène. Limonène, limonène, limonène. Habituellement, un petit goût euh, limonène, ça nous amène un, un buzz énergétique. Mais, deuxième terpène dominante, cariofilène. Troisième terpène, myrcène. Donc, limonène, myrcène. Mes deux préférés, euh, mon duo préféré de terpène. Habituellement, j'aime ce goût. Quatrième terpène, humulène. On connaît ça un peu moins chez Winman. Et le bisabolol, ça me fait peur. Ce qui est plus intéressant, là, ce qui me fait moins peur, c'est que le bisabolol, la cinquième terpène, donc vraiment un peu de bisabolol dans le GMO Cookies. Et quand on regarde toutes ces terpènes-là, ben c'est quel arôme qui en sort de tout ce mélange de terpènes. On sait que les terpènes, ce sont des huiles aromatiques. Incroyable. Et dans ces huiles aromatiques, il y a plein d'arômes. Donc, sucré, fruité, moufette. Est-ce que ça va goûter, sucré, fruité, moufette? La meilleure façon de le savoir, c'est en ouvrant le contenant de spinach qui appartient à Peace Natural. Et on sait que Peace Natural ont deux marques de commerce. Spinach et Cove Reserve. Cove Reserve. Co-Reserve encore, comme Spinach, euh, on n'a rien à dire, euh, pas vraiment de gros défauts de ces deux marques de commerce, pas de vraiment de, de, de, de gros défauts, euh, mais rien d'extravagant non plus, rien de, de, de gros, wow! Ici j'ai un mot cookie, on m'a fortement suggéré d'ouvrir ça, de l'acheter, c'est ce que j'ai fait, j'essaie de l'ouvrir, 25.80, pourquoi c'est pas 25$ dollars tout juste? Un peu de difficulté ici. Un peu de difficulté. Ça va très bien ici, là. Euh, très, très hermétique, j'imagine. On va la voir. Est-ce qu'il y a un de, un, une pochette d'humidité à l'intérieur? Ça sent bon. Ça sent bon, puis peut-être un petit goût bizarre. C'est des petits bouts comme San Rafael. On va tout de suite prendre les lunettes. On voit plus rien ici à, à mon âge. Écoutez, euh, belle petite qualité. Même petite qualité de spinach. Qualité de spinach. Euh, beaucoup de tricônes. Euh, beaucoup mieux que le produit Indie. Le Skywalker Cush que j'aime beaucoup. Mais on sait que Indy.. C'est pas la qualité, là. Euh, je suis un peu chanceux d'aimer le Skywalker Cush de Indy. Euh, ça fit vraiment dans mes arômes. Mais c'est pas un cannabis de haut de gamme. Euh, à 24$, euh, on peut pas s'attendre à plus de Indy. Il euh, y a beaucoup de cannabis à 25$ qui sont beaucoup mieux que la marque Indy. Donc, ici, euh, c'est beaucoup mieux que Indy. On parle de cannabis très givré, très givré. J'ai jamais eu de problème avec Spinach. Mais j'ai jamais aimé un arôme à Spinach. Hein? J'ai pas vraiment aimé le Sensi Star. Le Dance Hall était dégueulasse. Le Rockstar Cush, j'ai pas resté accroché. White Widow non plus. Diesel, hein. Je pense que le Diesel de Spinach était mon préféré. Mais celui-là ici, je pense qu'il va peut-être... Euh... Parce que le Diesel, j'en ai jamais racheté. J'en ai jamais racheté. Ça n'a pas été un top 10. Peut-être qu'ici, euh, on va rentrer ça dans les têtes, les top 10, top 15. On va les grainer. souvent là, en, en l'égrenant. Pas toujours, pas toujours. Surtout les cannabis de la SQDC, même si on l'égraine parfois, ça sent pas plus. Euh, mais le cannabis que j'ai fait pousser, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, là. Euh, mon à chaque fois qu'on égraine un cannabis, qu'on a fait pousser nous-mêmes, ça sent beaucoup beaucoup beaucoup plus fort, là, 10 fois plus fort. Est-ce que c'est parce que le cannabis de la SQDC est irradié, comme plusieurs cannabis au Canada, pour entrer dans les standards de Santé Canada? On sait que l'irradiation est un sujet tabou, mais il faut en parler. Donc, euh, on va essayer de mettre des cocottes et écoutez, c'est vraiment là, euh, des, petits, des petits morceaux, euh... c'est des... effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant, euh... c'est effrayant, c'est plus petit que petit, c'est vraiment, euh... je, je... on regarde ça on regarde ça ensemble, on regarde ça ensemble. Donc c'est ça que, à quoi ça ressemble, euh... c'est pas écœurant, c'est pas tripant, c'est pas ça qu'on veut, euh... ça j'aime pas ça là. J'aime pas ça. Tu sais, j'aime pas ça. Euh, peut-être qu'il va être bon. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il était très bon. Et puis, même, même à la rombe, je, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Je sais que je vais l'aimer. Ok, on a assez vu, là. Je pense qu'on a assez vu. Ok, on est de retour. Je vais le dégrainer avec vous. Donc, vraiment, là, des pauses vraiment très courtes. N'oubliez pas, lundi, le Canadien, euh, va affronter les chevaliers dorés. De Las Vegas, hein, les Golden Knights de Las Vegas. Avec Max Pacioretty, un ancien joueur du Canadien-Montréal. Et l'autre gardien de but québécois dans les buts des Golden Knights, Fleury. Non, je ne me rappelle plus de son prénom. Donc, euh, écrivez dans les commentaires le prénom là, de, du gardien de but des de Golden Knights. Mon nom de famille, c'est Fleury. Bon, on vote pour les Canadiens. On vote pour les Canadiens. Donc Sans bon, sent bon. D'après moi, moi, dans les goûts win ça va sûrement être mon préféré de spinach. Parfait. Il me reste mon petit bout de carton. J'ai vraiment hâte de fumer. J'espère que vous avez vu les trois vidéos aujourd'hui. Vidéo de 45 minutes aujourd'hui que j'ai fait. C'est beaucoup d'énergie, ça. Allez voir ça, donnez un pouce. Et voilà, Canadien, go Habs go! Il ne faut pas oublier que c'est 29.7% de THC là. 29% 29.7% de THC ça va être mon record à la SQDC. J'ai cookie 25 dollars et 80 The peace natural je ne sais pas si on peut acheter des actions de Peace Natural. Crunos Group. Euh Fort. Très fort, même. Ah, C'est mon préféré, meilleur que le diesel. Clairement mon préféré de spinach. Clairement mon préféré cookies euh, platinum cake j'aime cookies euh, cake fait partie là, de, de mes goûts préférés il est très fort 29.7 qui est très fort oh my god oh yeah alors c'est clairement mon préféré de spinach euh... 25,80$. Fait partie de mon top 10. Fait partie de mon top 10 SQDC. On va lui trouver une place. Euh, le top 10 SQDC à Winman va vraiment changer. Quelle année 2021 à la SQDC. On est vraiment chanceux, les Québécois. Euh, superbe année pour les variétés à 25$. Je, je, C'est incroyable. On se rappelle avant, on serait sans rappel à 30,50$. On avait le de La Hayes, on avait le Pink Kush, on avait le Tangerine Dream, qui est moins cher. Sinon on regardait Grill, on regardait Broken Coast. Mais là, c'est il y a beaucoup de compagnies qui nous ont des super produits à 25$. 25,80$ ici. j'ai fermé <coughs> j'ai fermé la fenêtre euh, petit goût de moufette là c'est un citronné un peu différent <coughs> on va essayer de retrouver ça euh... OMG GMO Sucré, fruité, qui est moufette. Écoutez... Euh... Il est bon, même. Il est bon. Je trouve pas que c'est sucré. Hey, j'ai chaud, bro. J'ai chaud, j'ai chaud. Je te laisse là-dessus. Euh, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Euh... Un genre de Platinum Cake avec un genre de citronné, mais... qui est pas vraiment un citron... Euh... C'est plus moufette. Plus mouffette Qui est pas diesel. C'est pas diesel. C'est la première fois qu'il est plus moufette. Mais on le goûte à la fin. C'est moufette, c'est très, très subtil, là. Vraiment. Il est très fort. Euh, Peut-être qu'à 22%, il va être euh, différent. Il va être très, très bon aussi. Je te laisse là-dessus, hein? je suis en train de cuire. Ben gros, j'ai chaud, j'ai chaud. Super bon, super fort. Le buzz... Euh... <coughs> Il n'est pas trop écrasant. Il n'est pas trop écrasant. Euh, c'est un discours relax. Mais il n'est pas trop, trop écrasant. Je laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Top 10. Super bon.